Salut Scrabby, Aujourd'hui je suis au Fable Après encore. Ils sont en train de produire des masques en tissu. Alors là, ils font les pièces qui vont après partir pour la couture. Alors on va aller voir ça. Allez, suivez-moi, c'est par là. Passez devant. Alors là, ils sont en train de couper des longueurs de masques. Enfin des longueurs de tissu. Des longueurs de tissu. Qui vont après plier en plusieurs morceaux pour mettre dans la laser. Attends. Attends. C'est Alors maintenant, on va aller voir la laser. Ça, vous connaissez déjà, hein? c'était comme pour les masques en PET. On va aller voir Isabelle qui va nous dire un petit peu ce qu'elle fait. Salut Salut Isabelle Salut Alors, on essaie de se mettre dans la lumière. Voilà, ouais. c'est bien. Alors, vous, vous coupez les masques en ce moment, tu nous racontes comment vous faites Alors, on doit d'abord... On a des grands rouleaux de tissu. Ouais. On doit couper en petits petits morceaux, toujours de la même euh, dimension okay. et, puis, et puis on les met dans la machine qui, elle, découpe une face avant et puis une autre face derrière. Okay. Et quand tout ça est coupé, on envoie chez les couturières ah. qui fabriquent les masques et okay. mettent les deux pièces ensemble et puis on peut mettre un filtre à l'intérieur. D'accord. Alors, on va aller voir un peu les découpes. Allez, oui. c'est par là. Ah ouais! Voilà, maintenant on est à l'atelier de couture. Et on va vous présenter euh, cet atelier, les gens qui y travaillent, et puis euh, comment on fait pour coudre le masque. Le masque qu'on a découpé à la laser. C'est parti! Suivez-moi. Alors là, par exemple, on voit des machines à coudre et les gens qui commencent à coudre. Voilà, on va demander à votre prénom, c'est quoi Malika. À Malika, justement, de nous montrer comment elle fait. On va regarder la machine. Vous voyez c Oh là, ça invite <rire> Vous en faites combien à peu près à euh, l'heure On fait 10 euh, paquets. 10 masque par euh, une petite demi-heure, quelque chose comme ça, quand la machine fonctionne bien. <rire> Et Puis, bah oui, euh, on doit les tourner. Donc on les coupe à l'envers, on les ouais. tourne. Et alors là, la je suis en train de faire la finition. Hein. Les élastiques Oui, les élastiques sont mis déjà. Il y a des parties qui ont déjà été mise, Et maintenant, on va faire la finition. Okay. La finition et alors ici on a un petit, trou okay. pour pouvoir mettre, euh, un petit trou pour pouvoir mettre un filtre par après parce que les filtres il faut les changer tout le temps. Ah, et okay. ce genre de masque il faut les laver, on peut les laver, à la, main. On peut les laver à la main. Donc ici c'est la finition. Mais est ce que vous pouvez aller voir aussi chez madame, elle fait euh, les petits faufilages. Qu'est-ce que tu fais toi alors Je fais l'assemblage, enfin, je fais d'abord les, les, les ouvriers et puis après on fait les assemblages. Ah. Okay. C'est-à-dire la partie devant et la partie de, de, derrière, qu'on assemble pour que ce soit une double épaisseur. Ah, et ça fait la poche et ça protège ça, doublement. Oh, c'est super, ça c'est un chouette modèle. Bah, bravo, hein. bah, bonne continuation. Merci. Allez, on les laisse bosser et puis euh, à bientôt. Hein. Ciao. À bientôt.